Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir eh bien, pourquoi aujourd'hui il est très difficile d'obtenir un crédit bancaire. Non pas parce que peut-être tu dépasses le seuil endettement, on le sait tous aujourd'hui qui a été fixé à 35%, peut-être que ta banque te demande un apport, enfin tout ça on le sait. Tout ça on sait que ce sont des critères aujourd'hui qui sont de plus en plus demandés, bien évidemment. Non aujourd'hui très clairement eh bien, les crédits bancaires sont de plus en plus refusés. On parle de un crédit bancaire sur deux. Euh, 71% même des résidences principales au niveau des demandes de crédit bancaire sont refusés aujourd'hui. Donc, on voit que la situation est très compliquée. Euh, on va voir dans cette vidéo pourquoi, les raisons et quelles sont finalement les solutions qui s'offrent, enfin qui s'offrent à nous pour arriver à faire passer un crédit bancaire en cette période compliquée. Je te tourne de cette vidéo. On est en septembre 2022. Donc, cette vidéo bah, va s'appliquer à cette période assez compliquée, justement par rapport à ce qui est en train de se passer. Bien évidemment, aussi lié à, à l'inflation. Tout ça est, est, est très fortement lié. Donc, on va Voir tout ça ensemble pourquoi aujourd'hui c'est très compliqué d'obtenir un crédit bancaire et pas du tout pour les raisons auxquelles tu penses euh, euh, sur un au premier plan tu vas voir que c'est beaucoup ça beaucoup plus loin que ça euh, que, et c'est même très très subtil euh, et c'est surtout bah, voir un petit peu les solutions qui pourraient s'apporter à nous je te balance bien évidemment et comme tu le sais à chaque fois le fameux générique et on se retrouve bien évidemment juste après Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, tu vas découvrir un bouton s'abonner tout en bas, tu actives la petite clochette et comme ça tu reçois deux vidéos par semaine où je te parle d'immobilier, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de bourse aussi parfois, tu verras, je suis un challenge qui est en cours en ce moment, je te parle vraiment de, de, tous ces domaines passionnants sur lesquels, bah, aujourd'hui, moi, je suis en train de, en train de me placer, en train de me diversifier, en train de, de mettre en place, bah, différentes actions, différents actifs pour me générer, bien évidemment, bah, comme toi qui est rien de cette chaîne YouTube, et eh bien, des actifs qui vont te permettre de faire, de gagner de l'argent, hein, et, euh, du coup, avoir des actifs qui vont travailler pour toi et non l'inverse. D'ailleurs, avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite deux formations totalement gratuites. La première, c'est sur la création d'une société de sous-location, hein, comment faire de l'immobilier sans crédit bancaire, justement, hein, pas avoir à recourir aux e banques, c'est plutôt cool. Eh bien, ça s'appelle la sous-location, un business qui peut, qui peut démarrer très rapidement, sans apport, sans crédit bancaire, comme je te le disais, et tout ça avec des résultats rapides en 30 jours. Tu peux voir, que tu peux déjà commencer à gagner de l'argent. Et c'est vraiment réel, hein, c'est pas du blabla. Donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite à découvrir la petite formation gratuite que je t'ai préparée dans la partie description de cette vidéo. Et si toi, tu veux te lancer dans un business, hein, tu veux te lancer dans une création d'entreprise, et dans l'immobilier, enfin du moins autour de l'immobilier, et eh bien pareil. Je t'ai préparé une formation sur la conciergerie d'appartements. Comment gérer des appartements en location courte durée pour des propriétaires C'est pareil. Je t'ai préparé une formation totalement gratuite à découvrir en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi, et eh bien, il est très compliqué. Euh, c'est vraiment une mission euh, très complexe aujourd'hui aujourd d'obtenir son crédit bancaire. Alors généralement, on le dit tout le temps, c'est peut être lié euh, eh bien, à ton seuil d'endettement, on va te demander de faire des apports, euh, notamment payer les frais notaires, les banques ne peuvent pas forcément financer à 110%. Bon, tout ça dans les faits euh, c'est vrai et c'est pas vrai, ça va dépendre évidemment des dossiers, ça va dépendre des banques aussi, et des banques qui sont beaucoup moins, qui sont beaucoup plus, euh, comment dirais-je, euh, euh, plus, euh, euh, comment dirais-je, qui, qui vont plus dans ton sens. Et qui, qui essaient vraiment de t'accompagner, trouver des solutions, puis il y en a d'autres qui au contraire vont appliquer bêtement et ne vont pas du tout tenir compte de tes situations ou diverses informations sur lesquelles ils n'ont pas forcément envie de t'argiverser. Puis ça va dépendre aussi de la, de la, de la relation que tu as avec ta banque, mais on, on le sait aussi hein, que ce n'est pas parce que tu as une bonne relation avec ta banque bah ne faut pas aller voir d'autres banques, pourquoi pas aussi missionner un courtier. Moi, je ne suis pas très favorable à cette solution, mais euh, ça regarde que moi bien évidemment. Euh, mais du coup, aller voir un maximum de banques pour te donner un maximum de chance d'obtenir un crédit bancaire. Non, aujourd'hui, le vrai problème, problème c'est le taux d'usure. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le taux d'usure Alors, je ne vais pas te réinventer la roue. Je ne vais pas refaire la roue. Je vais tout simplement bah, te lire la définition. Hein, le taux d'usure, c'est un taux réglementaire au-delà duquel un prêt. Donc, on s'intéresse ici plus particulièrement dans cette vidéo au prêt immobilier, mais il existe aussi un taux d'usure pour les prêts à la consommation. L'idée, si tu veux, c'est un taux réglementaire au-delà duquel un prêt ne peut plus être accordé par les organismes financiers, donc les banques. Ce qui veut dire que très concrètement, eh aujourd'hui, les banques euh, donc peuvent te donner un, un, un, un crédit, un taux, mais derrière, il y a un taux d'usure maximum qui a été fixé par la Banque de France, qui a été fixé, si tu veux, et qui va empêcher malheureusement euh, que si une banque va au-delà de ce taux, eh bien tu ne pourras pas, pour des raisons là, pour le coup légales, faire ton tu peux pas avoir ton crédit bancaire. Alors, tu, on va rentrer un peu plus dans le détail. L'idée, si tu veux, c'est que ce taux d'usure qui est calculé par, euh, par les banques, déjà, il est fait par rapport au trimestre précédent. Et c'est là toute la subtilité. Parce que si tu veux, le truc, c'est qu'en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, on a une inflation qui est très très forte. Et donc, pour combattre l'inflation, la solution qui a été trouvée, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Le taux d'intérêt directeur, donc, des banques, de la banque centrale, eh bien, c'est de l'augmenter. Donc, bien évidemment, les banques classiques traditionnelles, elles aussi, augmentent leur taux. D'accord? Donc, du coup, le taux, en ce moment, augmente très rapidement. D'accord? Donc, on arrive, euh, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, on arrive à des taux qui vont être très, très proches de 2%. D'accord, ce qui était en gros divisé par 2, on était plutôt sur 1% il y a encore euh, euh, en fin d'année de dernière. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a un glissement, c'est-à-dire que vu que le taux augmente très rapidement, et vu que le taux d'usure est calculé par rapport au trimestre précédent, eh bien bien évidemment, ce taux d'usure, il est recalculé tous les trimestres, comme je te le disais, et qu'est-ce qu'il prend en considération Il prend en considération, eh bien en gros, la moyenne des taux qui ont été réalisés sur le trimestre précédent. Donc ce qui se passe, c'est que vu que le taux augmente, bah bien évidemment, et qu'il augmente très rapidement, bah en fait, cette période de, de ce trimestre, euh, bah du coup, te met, te met dedans. Parce que vu qu'il augmentait très rapidement et qu'il est lié bah, à ce qui s'est passé le trimestre, les trimestres précédents, bien évidemment, au moment où tu, as, euh, bah, tu, du coup, tu contactes ta banque, tu contactes ta banque, c'est au moment où ils ouvrent le dossier qu'ils vont prendre en compte le taux. Donc tu vas me dire... Bah oui, mais le taux, justement, euh, certes, il augmente, il prend en considération. Oui, mais le taux d'usure n'intègre pas que le taux bancaire. Il intègre également d'autres facteurs. Et c'est là où ça va pêcher, c'est là où ça va bloquer. Parce qu'il va intégrer notamment le taux de l'emprunteur, donc toi, ton taux d'assurance. Et là, généralement, les taux d'assurance, si par exemple, tu passes par l'assurance de ta banque, généralement, on est sur des taux qui, sont, qui peuvent être assez chers. Alors, comment c'est calculé, ces taux-là Ils sont calculés notamment par rapport, eh bien, enfin, le taux d'assurance est calculé par rapport à ton âge, bien évidemment, par rapport au fait, est-ce que tu es fumeur ou pas fumeur, et ça va impacter assez lourdement, bien évidemment. En fonction de ton état de santé, hein, euh, très, global, très, euh, très globalement. Alors aussi, si tu es, par exemple, si tu es fonctionnaire ou pas, ça, je sais que ça, ça peut très clairement y jouer. En fait, il y a pas mal de, de, de, si tu veux, de critères qui sont pris en considération pour calculer ton taux d'assurance. Et ce taux d'assurance se rajoute, bien évidemment, à ton taux de prêt. Pas uniquement, il y a aussi tout ce qui est frais de dossier, hein, il y a aussi euh, tous les, euh, comment dirais-je, tous les coûts des garanties euh, obligatoires. Euh, ça peut être aussi des coûts d'ouverture et de tenue de compte. Enfin, tout ça est intégré. Et l'idée, si tu veux, c'est que ce taux d'usure, et eh bien, qui est calculé par la Banque de France, c'est tout simplement pour éviter que des personnes se retrouvent à ne pas pouvoir rembourser les crédits bancaires. Donc, ils intègrent tout, pas uniquement le taux, donc, de remboursement de ta banque, mais tout le reste. Et c'est là où, du coup, ça complexifie très clairement... Euh, l'obtention d'un prêt parce que et là pour le coup j'ai envie de te dire tout le monde est concerné hein, euh, c'est pas uniquement euh, bah, voilà euh, c'est pas en fonction de ta situation euh, personnelle en fonction de tes impôts en fonction de tes revenus là c'est lié très clairement bah à l'addition de tous ces frais D'accord Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux bancaire, bien entendu, tu vas dire bah, « il suffit, de demander à ma banque euh, un taux euh, qui euh, un peu moindre ». Mais en fait, vu que les banques en ce moment euh, ont tendance à remonter les taux pour suivre le taux directeur euh, donc de la Banque de France, pour combattre notamment cette inflation, tu as compris le, le schéma, bah, ce qui se passe, c'est que même si le taux d'usure est remonté par exemple de 0,1 ou 0,2%, bah, en fait, les banques ont tendance à euh, remonter également parce qu'aujourd'hui, elles préfèrent se protéger d'accord elle préfère se dire bah finalement on va peut-être faire moins de crédit bancaire mais se protéger pour des éventuels euh, défauts de paiement et puis aussi pour pas se retrouver à dépasser taux d'usure ». de toute façon elles, elles dépasseront jamais parce que très clairement euh, sinon elles ont des elles ont des sanctions euh, pénales qui sont euh, très lourdes donc faut faire vraiment très très enfin elles font très, elles sont très vigilantes c'est ça que je veux dire du coup, le taux, bah, effectivement, il joue hein, en fonction des banques. Bien évidemment, euh, ça va ça va fluctuer entre en ce moment entre peut-être 1,60, 1,80, 90, 2. Ça va fluctuer. Mais on voit bien que c'est très compliqué. Alors quels sont les leviers euh, qui vont nous permettre bah, d'envisager, de de, de, de de si tu veux, d'arriver quand même à tenir notre crédit bancaire Parce que là, c'est pas du tout lié à ta situation personnelle. Hein. Alors la banque le prend en compte. C'est-à-dire dans, dans, dans le taux proposé, c'est indirectement pris en compte, mais ça ne va pas être un critère déterminant, ta situation, ton apport, etc. C'est etc. vraiment lié à toutes ces additions de taux. Et donc là, pour le coup, ça concerne tout le monde. Euh, bah, du coup, ça va être donc essayer de retravailler le taux du prêt, bien évidemment. Peut-être aller voir une autre banque, un taux peut-être un petit peu moins, plus faible qu'une qu autre, ou demander à ta banque à ce qu'elle le baisse pour que ça puisse passer... Euh, ça va être, et c'est là le gros axe, le gros levier, ça va être diminuer le coût de l'assurance. Et donc là, du coup, on ne va pas avoir d'autre solution que de passer par de la délégation d'assurance. C'est-à-dire qu'on va dire, tu es obligé malheureusement de, enfin pas malheureusement, mais on va être obligé de dire à sa banque. Ou, voire même ta banque va te le suggérer si elle veut vraiment euh, que ton crédit puisse passer mais encore une fois les banques sont pas là pour euh, favoriser forcément l'accès au crédit hein, euh, très clairement euh, ça va dépendre de ta relation que tu as avec eux c'est pour ça que les courtiers euh, euh, moi je pense qu'aussi la relation qu'on a créée avec notre banque peut-être depuis plusieurs années va à mon avis avoir plus de poids euh, par rapport à la négociation et par rapport au fait que tu vas peut-être demander à ta banque exceptionnellement euh, bah, de dire voilà moi aujourd'hui j'ai plutôt avoir besoin de faire une délégation d'assurance, à passer par une Assurance externe que passer plutôt par votre assurance. Pourquoi Tout simplement parce que les assurances bancaires aujourd'hui euh, sont sur un principe, si tu veux, en règle générale, de calculer un taux d'assurance, donc c'est un pourcentage par rapport au capital total qui est emprunté. Alors que généralement, les assurances extérieures, euh, les assurances que tu contractes en délégation d'assurance, eh bien, généralement, elles, elles ne calculent pas le, le taux et donc la mensualité liée au capital emprunté, mais au capital restendu. Et là, du coup, ça a un impact, forcément, puisque l'assurance, tu la paieras de moins en moins cher en fonction du capital. d'accord Donc, on se rend compte que plus le capital à emprunter est fort, plus le seuil d'assurance va être fort. Si au contraire, il y a moins à emprunter, ou par exemple, tu fais un gros apport, ou, enfin, peu importe, ou tu rembourses par anticipation, le taux, de, si tu veux, bancaire, enfin, le taux, pardon, de, de ton assurance va baisser. Ce qui n'est pas le cas pour une pour une assurance classique d'une banque, en règle générale. Attention, hein, je dis bien en règle générale, ce qu'il peut y avoir des exceptions. Donc du coup, très clairement, ça c'est un vrai levier pour toi aujourd'hui, c'est-à-dire de passer par une délégation d'assurance et dire à ta banque, bah, moi je suis navré, mais malheureusement je vais pas pouvoir passer, de toute façon même eux sont ont tendance, même si c'est compliqué pour eux de, de, de l'admettre, mais on va pas avoir d'autres solutions pour faire passer un crédit bancaire. Après il existe d'autres solutions qui sont un peu pour moi, qui sont un peu plus... Marginal entre guillemets, enfin, mais qui sont des axes à étudier, c'est que plutôt que d'être à 100% sur toutes les têtes, par exemple des emprunteurs, bah ça va être de se dire bon, bah on va passer à 75 voire 50% pour que du coup l'assurance pèse moins très clairement sur, eh bien pour arriver à, à être pile poil en dessous du taux d'usure, d'accord ça va être aussi, pourquoi pas, diminuer des garanties de l'assurance, c'est-à-dire bah, voir avec l'assureur pour diminuer euh, des garanties. Par exemple, je sais pas si tu avais, euh, comment dirais-je, des prises en charge de l'assurance au bout de 90 jours, bah, ça va être leur dire, voilà, je vais être vous demander de passer à 180 jours pour que du coup, le coût supporté soit moins. D'accord euh, Si par exemple, vous étiez passé par un courtier, bah, c'est payer peut-être le courtier en direct, d'accord, plutôt que de les passer dans les frais de courtage, enfin dans les frais. Par rapport à ta banque, pour toujours limiter les frais. Hein, Peut-être aussi dire à ta banque « bah Voilà, les frais de dossier, je vais les payer, moi. » d'accord Ou alors vous me les négociez. Euh, tout ça, ce sont des, euh, des, des, des points qui vont permettre de donner, hein, de favoriser le fait que tu sois en dessous du taux d'usure. Ça peut être aussi une autre solution. Euh, bah, allonger tout simplement la durée du prêt. C'est-à-dire qu'au lieu de passer à 20% bah, ça va être, à 20 ans, pardon, ça va être de passer plutôt sur 25 ans pour que bah, du coup, euh, le prêt bah, tu sois en dessous du taux d'usure, que tu arrives à, à tout simplement à jouer sur ces différents facteurs. Donc euh Là, c'est vraiment les solutions que que que que, que j'ai pour toi euh, immédiates. C'est pas des solutions miracles, bien évidemment, hein, dans cette vidéo, mais c'est des solutions qui sont euh, qui sont envisageables. Après, il reste une autre solution, c'est de se dire, j'attends. Alors là, par exemple, la prochaine réévaluation va avoir lieu le 1er octobre. Donc, c'est se dire, bah, je réattends le 1er octobre puisque du coup, ça va être réévalué, le taux d'usure va remonter. Donc, normalement, ça va m'aider. Mais attention, comme je te le disais, les banques en profitent pour, du coup, elles aussi remonter le taux. Mais à un moment donné, si on veut que les prêts passent, si les banques veulent arriver à faire passer des prêts, enfin, il n'y a pas d'autre solution que les banques arrivent à trouver un compromis entre remonter leur taux tout en euh, n'allant pas gratter euh, les, quelque part les 0,1, 0,2% que vont vous bien vouloir, euh, qui vont être remontés par rapport au taux d'usure euh, qui vont être euh, déclarés par la Banque de France. Tu vois que tout ça, c'est des enjeux assez importants. Donc on est confronté entre l'inflation, entre la remontée du taux directeur de la Banque de France et donc des taux bah, pour nous les particuliers, ce fameux taux d'usure euh, qui n'arrive bah, pas à suivre la cadence, il hein, n'y a, a pas d'autre mot, tout ça est très compliqué aujourd'hui d'emprunter. Hein, on voit bien que là, il y a un gros impact sur le marché immobilier, mais pas seulement, puisque ça peut être aussi, par exemple, dans une SCI. On a le même principe pour les SCI quand tu vas emprunter. C'est exactement la même chose. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je t'ai proposé quelques solutions. Ce ne sont pas des solutions miracles, bien évidemment, mais ce sont quand même des solutions, des axes sur lesquels tu peux travailler avec ta banque pour voir justement eh bien, les solutions qui s'offrent à toi pour arriver à faire passer ton crédit bancaire. Si par exemple, c'est une résidence principale ou si tu fais de l'investissement IMO comme moi, bah, comment on peut arriver à passer notre crédit bancaire aujourd'hui par ces temps, euh, on va pas se mentir, qui sont assez compliqués. On a terminé. N'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu, bien évidemment. Reste avec moi puisque il bah, y aura d'autres vidéos euh, sur cette chaîne YouTube. Tu vas pouvoir les parcourir dans les minutes qui suivent. Donc, reste bien avec moi. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. N'hésite pas à commenter cette vidéo, bien évidemment, ou la partager à des personnes à qui ça pourrait intéresser. On a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.